gagnante émission de sport et du paris sportif bonjour à tous et bienvenue dans paris et gagnant votre émission du sport et du pari sportif une émission tout simplement faite pour vous aider à parier intelligemment nous sommes avec benoît comme d'habitude bonjour benoît Bonjour à tous et à toutes, Alors au programme de ce Paris gagnant, un point sur les JO d'hiver de Pyeongchang au Corée du Sud. Comment analyser ces jeux olympiques On ira sur un angle un petit peu chauvin, on essaiera de connaître les chances françaises, bah oui, ça, ça nous intéresse. Et puis on ira voir aussi du côté du tableau des médailles parce qu'il y a des choses à faire. On aura aussi une partie foot, on ira faire un petit tour comme d'habitude sur la Ligue 1 et on ira aussi du côté de l'Espagne avec un derby chaud bouillant. Et puis enfin, un petit mot de NBA dans tout ça, on va parler d'un gros trade qui a eu lieu tout dernièrement celui de black griffin à détroit est ce que ce transfert peut rebattre un petit peu les cartes sur la saison régulière on verra ça rapidement avec benoît en fin d'émission Parier gagnant c'est parti alors on commence ben, par les jeux olympiques d'hiver à byeongchang euh, alors euh, bon c'est une Compétition importante, c'est pas la plus importante médiatiquement parlant. Euh, on sort d'il y a 4 ans des, des Jeux de Sochi euh, en Russie où, euh, bon. On sait maintenant qu'ils ont été un petit peu faussés, puisque cette année, eh ben, en 2018, on aura l'absence. Alors, on aura l'absence de la Russie, mais il euh, y aura des athlètes russes qui seront présents sur la bannière OAR euh, pour athlètes olympiques de Russie. Voilà. C'est ça. Euh, alors, on en aura quelques-uns. Alors, euh, bon, quel est l'intérêt finalement On commence par l'intérêt sportif, à la limite. Euh, on sort un petit peu du cadre habituel de paris gagnant, mais euh, est-ce que tu vas suivre, toi, ces Jeux Olympiques avec une certaine. Euh, oui, oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr, parce que c'est comme des compétitions, c'est que tous les quatre ans. Donc voilà, dans une vie, si tu calcules, t'en vois pas non plus euh, des, des centaines. Donc euh, euh, on va dire que euh, déjà j'ai un coup de gueule contre la Russie à Sochi. parce que. Je crois que je l'avais déjà dit, mais normalement, ils étaient censés euh, rien faire quasiment. Et puis, le fait qu'ils ont été dopés, en... on l'a appris après, hein, en se mettant dans des chambres, en augmentant leur globules rouges, euh, je ne sais plus, artifici artificiellement ou avec un gaz, enfin bon, bref, a euh, fait que ça m'a planté pas mal de, de paris à cette époque-là. Et comme je dis, quand vous faites ouais, des, des paris long terme sur des Jeux Olympiques, surtout quand il hein, y a certaines nations comme la Russie, bon, il bah, faut faire attention. Et je dis ça aussi parce que la prochaine Coupe du Monde, c'est un. Russie. Russie. voilà. Non, Donc, là, euh, à pas, bon euh... entendeur, salut. Non, mais on va euh... pas se faire des copains. Qu'est-ce que, <rire> on n'est pas là pour se faire forcément des, des copains, on est là pour dire la, la, la, la vérité. Donc, oui, la Russie, bah, ouais, ouais, avec le, tout, tout ce qui s'avait organisé un peu, bon. Il y a des têtes qui sont tombées. Hein. Euh, les plus grosses têtes du haut, non, parce qu'on essaie de couper les, les têtes du bas. Mais en tout cas, euh, voilà, ils ont le droit, certains, euh, certains athlètes ont le droit de participer. <coughs> en même temps, ce qui est un peu normal, parce que si tu n'as rien à te reprocher, ce euh, serait Alors dégueulasse. C'est 200 athlètes, hein, si je ne me trompe pas, qui seront présents en bon, Russie. Niveau, ça fait quand même une délégation assez raisonnable, quand même. Sachant euh... que nous, on est 150, euh, je ne sais plus combien on est, 100. Non, pas 155, on doit être 100, 120, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc, voilà, bien sûr, la Russie, ça reste un, un grand pays, surtout. Euh, au niveau des des d'hiver donc ils seront là voilà pas sur pas sur leur bannière à eux et euh, bah, il y aura voilà, tout... ça nous rappellera l'époque de la C.E.I <rire> la C.E.I ouais, c'est vrai <rire> bon les plus jeunes ne peuvent pas connaître mais oui, oui les la, années 90 la, la transition la, ouais. la C.E.I c'est vrai et euh, avec d'autres grands pays généralement hein, qui, qui qui performent pas mal lors des Jeux, Jeux olympiques d'hiver il y a la Norvège forcément tous les pays scandinaves la Suède la Finlande, le Canada, les États-Unis, pour, pour l'Amérique du Nord. Alors là, es sur le tableau des médailles, sur. Euh... Non non, je suis pas sur un tableau des médailles, c'est juste pour dire les nations qui euh, qui euh, voilà qui ont pas mal d'athlètes et qui généralement euh, euh, se débrouillent. Bah, c'est sûr que la Jamaïque c'est plus compliqué. Tout le monde a vu. Euh... Ah, aux Jeux olympiques d'hiver, c'est. <rire> et... Alors tu auras une équipe euh, de bobsleigh euh, du côté du Nigeria. Voilà. Chez les femmes. Bah écoute. Voilà. Mais mirad... ce sont des athlètes qui sont installés euh, aux États-Unis. Et puis généralement, on... Bah, là, on peut en parler pour le bobsleigh, ils, ils aiment bien prendre des prendre des sprinteuses. Euh, l'impulsion de départ qui, qui, qui pousse fort <rire> non mais c'est ça qui pousse fort et au Nigeria c'est comme au niveau africain euh, euh, un, un bon pays au niveau des, des sprinters et tout ce qui est filière courte on va dire 100-200 mètres donc euh, voilà il y a l'explosivité c'est pour ça c'est ce qui est recherché est, en bobslap bah, le départ ça, ça peut faire la, la différence euh, voilà donc oui, oui pas mal de hum, pas mal de, de contingents au niveau de l'Europe donc ouais il y a, a l'Allemagne l'Autriche on faisait des pays hein, forcément euh, de, de sport d'hiver bon bah nous Hein, forcément, mmh. on est là aussi, <rire> la France. Euh, voilà, donc on ça, ça va être intéressant. Alors après le problème c'est que c'est en décalage, vu que c'est en Asie. Corée du Sud va falloir euh, va falloir s'adapter quoi, va falloir adapter sa vie. et enfin, euh, ben tu l'as un petit peu évoqué. Euh, la France a une belle délégation, c'est ça, 150. Euh... Alors je sais plus, euh, je... moi j'ai 115. Ouais, 100... non, mais c'est pour ça qu'après j'ai dit 120. Euh, je confondais avec l'Allemagne qui a 155. Mais je vous expliquerai pourquoi euh, l'Allemagne ça m'a marqué après. Euh... Alors quelles sont les chances françaises euh, dans cette délégation? Déjà, on peut peut-être faire un peu le tour des sports qu'il y a. Euh, parce que, okay. de rien. Euh, donc, il euh, y a moins de sports que forcément euh, les, les Jeux Olympiques d'été. Mais vous avez du, du bobsleigh que moi, j'apprécie à, à regarder. Parce que je n'en regarde pas sinon. Je trouve ça sympa. Bon, le curling, hein, c'est la pétanque sur glace. C'est un peu chiant à regarder. <rire> c'est un peu long. Le hockey sur glace, c'est super intéressant. Malgré qu'il n'y ait pas toutes les. C'est rare qu'il y ait les grandes stars, on va ouais, dire. Au voilà, niveau forcément. NHL, on n'aura pas tout le monde. Voilà, pas tout le monde. Il y a de la luge très impressionnant à regarder. Alors, plus impressionnant, c'est ce que l'étonne, c'est euh, la luge à la tête devant. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est... Il faut être un peu, euh, faut, être un peu faut avoir le coup solide. C'est ça. Euh, tout ce qui est patinage artistique, patinage de vitesse et short track. Alors short track, j'aime bien regarder ça pendant les Jeux olympiques. C'est autour d'un anneau. Et euh, c'est assez impressionnant. Il y, y a pas mal de chutes. Et tout. Là, les délégations asiatiques, si je ne me trompe pas. pas, Japon mal. et Corée vont bien figurer. sont, sont, sont ouais. pas mal, c'est vrai. vrai. Euh, tu as euh, alors, le ski acrobatique aussi. Euh, intéressant à voir. Bon, ski alpin avec euh, toutes les disciplines. Slalom descend super G, slalom géant combiné voilà toutes tout, tout ces choses là nous on aime bien le billet de l'eau en France parce que forcément Monsieur Fourcade avec hein. Monsieur Fourcade tout le monde tout le monde connaît euh, combiné nordique bon il y a plus il euh, y a plus la c'est euh, pour ça qu'on connaissait bien le, le, le combiné nordique euh, il est euh, il est plus là il me semble mmh. euh, vous avez ensuite euh, qu'est-ce qu'on a euh, le snowboard alors snowboard euh, on n'est pas mauvais aussi en France au snowboard je pense qu'on va récolter quelques médailles euh, ski de fond ski de fond ski de fond euh, voilà avec euh, Peut-être magnifique tout ça, on a peut-être une chance de, de médaille aussi. Puis, saut à ski, ah bah, là, les tremplins, les petits tremplins les grands tremplins. Assez impressionnant à regarder. Mmh. Bon, t'as l'impression de voler. Quoi. Donc, euh, voilà, je vous invite à, à suivre vraiment ces, ces, ces JO parce que vous voyez des, des, des choses que vous ne voyez pas habituellement. C'est ça aussi sport et ça sert à ça aussi les Jeux Olympiques, à mettre des, des sports peu médiatiques en avant. Et c'est toujours très intéressant, à, très intéressant, moi, je trouve personnellement à regarder. Et on peut parfois aussi faire quelques paris dessus. Et ouais. Euh, alors euh, du côté euh, des chances françaises, on, oui, on, on résume, euh, voilà, Fourcade. Fourcade four euh, bon forcément il va, il va vous en ramener combien de médailles, je sais pas. Vous avez été Worley aussi en, en super G. La petite Tessa Worley en euh, blonde je sais pas si vous connaissez mais voilà elle mesure à 55 à 60 c'est une petite une petite bombe très technique en super g et là elle revient pas mal elle a fini deuxième je crois du, du dernier super g euh, comment j'allais dire en, en ski de fond on peut avoir aussi une chance avec euh, maurice magnifica ça, ça ça peut ça peut le faire ah oui j'ai oublié aussi en, on a parlé de de Monsieur Fourcade, mais il y en a quand même aussi chez les, chez les femmes, euh, voilà, on a Naïs Chevalier qui se débrouille bien. Euh, Marie Dorin, euh, Justine Breza, on peut avoir une équipe sympa en, en relais. On peut, on peut prendre une médaille. Voilà, que ce chose chez les hommes ou chez les femmes, euh, malgré les ogres norvégiens. Voilà, <rire> dans, dans ces disciplines-là, c'est toujours pareil. Euh, ski alpin, bah, écoutez, ski alpin, comme j'ai dit, la meilleure chance chez les femmes pour moi, ça va être Tessa Worley. Voilà. Et puis euh, bah, chez les hommes, on a, on a plusieurs cartouches. Hein, on a euh, Peinturo, euh, Alexis Pinturo qui lui, on va dire, il, il fait un peu de tout. Euh, C'est pas mal. On a on a des descendeurs aussi, euh, on a des slalomeurs, voilà. Bon, avec le fameux Jean-Baptiste Grange qui commence à avoir quelques Quelques années maintenant, mais qui ne connaît pas Jean-Baptiste Grange en, en slalom, voilà, euh, grand champion. Euh, alors après dans d'autres dans d'autres sports, bon le bobsleigh ça, ça va être compliqué, le hockey sur glace. Euh, et là je me suis en train de me poser la question, est-ce qu'on y est je Non, la France n'y est pas. Est ça, alors euh, voilà. bon de toute façon, enfin bon. Euh, Ok sur glace, on n'aura pas les joueurs NHL puisqu'il y, oui. y a eu un boycott. Euh, par contre, bon, bah, on aura, on retrouvera la Russie sous la bannière athlète olympique de Russie. Oui. Euh, la Finlande, la Suède, tous ces pays-là. Voilà. Possible. Alors après, bon, pour la petite anecdote sur le, le tableau féminin, on retrouvera la, la Corée. La Corée sera présente. La Corée unifiée euh, pour la. C'est euh, incroyable. C'est. Bah alors, en fait, euh, c'est une, plus une épine dans le pied parce qu'on leur a imposé des joueuses de, de Corée du Nord. Là. Donc euh, voilà, voilà c est, c est, ce sera à mon avis une histoire à suivre. Cette équipe de Corée euh, sur ces jeux, l'équipe de Corée féminine en hein, hockey, ce sera une histoire à suivre parce que euh, voilà, c'est la première équipe unifiée en, en sport collectif. Très, intér très, long, très intéressant longtemps. comme info, peut-être pour prendre des paris, parce que ça veut dire qu'elles ont jamais joué ensemble. C'est ça, elles ont jamais joué Donc ensemble. Euh... Elles seront obligées euh, d'aligner par ligne, non, mais c'est très pointu. Par ligne, elles seront obligées d'aligner un certain quota. Je vois que tu as bossé le, le sujet. Donc non, mais c'est un sujet qui, qui m'a qui, qui beaucoup intéressé. À, à retenir et à voir, j'avoue que je ne suis pas allé voir, mais maintenant j'irai voir euh, un petit peu les, quand, quand la cotation va sortir au niveau de la, de la Corée chez, chez les femmes, euh, au niveau des cuts. Alors les cuts et, et les handicaps, en fait, c'est-à-dire euh, voilà, pour équilibrer, je vais dire une bêtise, s'il y avait États-Unis contre Corée, euh, États-Unis contre Corée, euh, voilà, s'il y a un cut, peut-être États-Unis moins 10, euh, moins 9,5, moins 10 en but, euh, à voir, je ne sais pas du tout, mais euh, ça peut être une boucherie. Hein, en en hockey sur glace, euh, euh, ça peut être un peu comme au foot, euh, s'il si y a une grosse grosse différence ah oui, oui, oui, d'équipe, il ah bah la... la... bon, y, y, y aura des grosses volées. Donc, <rire> c'est très probable. On, voilà. on va, suivre ça et j'avoue que je Faut vais pas le... oublier non plus que la Corée n'est pas forcément un sport euh, réputé hein, de manière générale sur sur le hockey sur glace. Je ne le crois ouais, pas. C'est pas, pas, euh... pas une nation, c'est pas une nation, qu'on connaît pour ça. Mais en même temps, de l'autre côté, voilà, il y aura pas de joueurs NHL sur ce tournoi, donc euh, voilà. Ah, euh, chez les hommes et chez les, les femmes, tu veux dire c'est la Alors, même chose repar... Oui, je parlais là, je parlais pour les deux. Hein. Corée du Sud, chez les hommes aussi, ils seront présents ça, vu ouais. qu'ils sont pays organisateurs Ça, ça. <rire> ça, ça, ça, ça risque de, de, de piquer. On est d'accord, voilà, parce que <rire> dans, euh, la Corée du Sud, euh, dans leur poule préliminaire, ils auront euh, le Canada, République Tchèque et Suisse. Bon, voilà. Chez les hommes là Chez les hommes. Ouais. <rire> ok. Ouais, ça va faire mal. Ça, ça risque de piquer. <rire> J'ai hâte de voir les handicaps. Et pour les, les filles, euh, la Corée sera, la Suède euh, devra affronter la Suède, la Suède, la Suisse et le Japon. Ouais, ok. Donc voilà, ah, petit derby asiatique. Euh, Peut-être des choses à faire de ce côté-là sur le sur le hockey. Je <rire> pense. On, on va étudier tout ça. Alors sur le tableau des médailles pour cette édition, euh, alors, je sais que t'as pas de boule de cristal, mais tu as quand même une petite idée là. <rire> En fait, comme je le fais d'habitude, je regarde un petit peu ce que, que certains organismes, euh, on va dire, donnent comme prévision, parce que voilà, il y a des algorithmes qui tournent pour vous donner un petit peu les prévisions au niveau des, des médailles. Mais autant vous dire qu'ils n'avaient pas été très très bons en Russie, mais en même temps, avec le dopage russe, c'était compliqué de, de sortir des chiffres propres. Normalement, là, ce serait un peu plus, plus simple. Et euh, bah, à mon grand étonnement, les bookmakers sortent de la Norvège euh, favori, d'accord, à une cote de 1,70. Et l'Allemagne, deuxième, est code de 2,50. Après, vous avez le Canada, les États-Unis. Bon. Je me dis, il n'y a pas de value sur la Norvège, parce qu'effectivement, euh, vu la délégation, euh, on peut dire qu'il serait favorite. Mais, euh, de ce que j'ai vu euh, par rapport aux projections, il y a une vraiment, ça se joue à, à une ou deux médailles près, et, des, et parfois l'Allemagne est devant la Norvège. Donc, je me dis que la value serait peut-être sur l'Allemagne, qui a le plus de médailles. Je ne parle pas des médailles d'or, je parle des plus de médailles. Mmh. Et on peut trouver, par exemple, sur BetClick, du 2,50 pour l'Allemagne. Alors, c'est pas le pari du siècle, hein, je vous le dis tout de suite, parce que euh, voilà, il y a plein d'impondérables qui peuvent se passer sur une grande compétition, puis en même temps, les impondérables sont lissés, forcément, c'est l'avantage des, des paris euh, moyen terme et long terme. Euh, donc, de 5 ans, pour moi, l'Allemagne, vous pouvez même me trouver un petit peu plus haut, euh, le, le, le pays avec le plus de médailles peut être, euh, peut être intéressant. Euh, voilà euh, donc après euh, aujourd'hui hein, c'est sûr euh, c'est sûr comment j'allais dire des, des, des données de, de sociétés qui qui bossent avec des algorithmes mmh. en gros l'allemagne avait fini deuxième en 2010 avec 30 médailles dans les États-Unis 37 et en 2014 l'allemagne avait fini avec 19 médailles c'est-à-dire que c'était 5 ou 6e pays bon euh, donc là ils ont quand même une délégation de 155 athlètes euh, donc j'estime que voilà il y a une value sur l'Allemagne et peut-être une petite value aussi sur les États-Unis autour de 7-8 euh, parce qu'ils ont quand même aussi un gros contingent. Donc, euh, si j'avais quelque chose à prendre, ce serait Allemagne plus de médailles et, euh, et peut-être euh, les, les États-Unis aussi pour, pour couvrir tout ça. Euh, bien sûr, la Norvège pour moi, euh, ils sont favoris quand, quand, quand vous pensez à la Norvège, mais euh, ils peuvent aussi, se, ils peuvent aussi se, se louper. Et les Allemands, on connaît le, on connaît le mental des Allemands. Euh, voilà. Quand il faut être là le jour J, ils y sont. Quoi. Alors, en rappel, euh, au JO de 2010 à, à Vancouver, ouais. euh, le tableau c'était le suivant c'était Canada. Allemagne, États-Unis, Norvège, Corée du Sud. Voilà, la Russie était très loin. <rire> T'es en 11ème <rire> position à ce tableau des médailles ça. avec 3 médailles d'or. Et est euh, la France, la telle hein, en 12 e position. Mais il euh, faut faire gaffe parce que des fois, sur les tableaux des médailles qu'on vous donne à la télé, euh, c'est les médailles d'or qui, qui, qui prévalent. Alors oui, alors, euh, euh, sur voilà. les sites de Paris en ligne, c'est quoi qui prime C'est le nombre de total de médailles Tu as les deux de Paris tu, tu as les deux de Paris. De paris, deux paris. Donc vous ne vous trompez ah, pas, moi je vous parle sur le nombre de médailles. Hein. C'est hyper intéressant. Les médailles d'or, ça ne sert à rien d'y aller c'est super aléatoire. Euh, c'est très très aléatoire, donc je vous déconseille d'y aller. Sur le nombre de breloques total Total. Voilà, une médaille d'or okay. égale une médaille d'argent égale une médaille de bronze, tout ça c'est au même niveau. Et euh, donc voilà, 2,50, euh, j'estime que c'est pas mal pour suivre un petit peu, euh, voilà, avec un peu plus, plus grand intérêt. Euh, c'est pas le pari du siècle, je vous le dis, mais pour moi il y a la value. La value est là parce que, euh, ce, que ce qui ressort, c'est que même l'Allemagne serait devant avec une médaille de plus que la Norvège sur un peu la synthèse que j'ai pu faire sur sur des organismes américains, anglais, tout ça. Ça ressort comme ça. Donc, euh, bah, écoutez. Pourquoi pas et euh, peut-être une petite pièce aussi sur sur les États-Unis en couverture. On ne sait jamais parce qu'ils ont une grosse grosse délégation. Les États-Unis je crois qu'ils ont 250 personnes. Euh, voilà, euh, sachant qu'ils ont des équipes aussi euh, collectives partout en hockey, euh, hommes femmes. Euh, voilà donc ça fait aussi une grosse dé délégation en bobsleigh ils en ont partout. Euh, voilà ils ont ils ont sont représentés quasiment dans dans tous les sports. C'est pour ça que ça fait une grosse délégation. Ils n'ont pas des chances de médailles partout, mais euh, ça peut aussi euh, engranger des, des médailles rapidement. Donc pour moi. Ça ne sert à rien de prendre euh, la voilà. Norvège, même si c'est son favori, parce que ça, ça va être serré. La value sur l'Allemagne pour moi. Voilà. Eh bien, merci Benoît pour ce point. Jeux olympiques de Pyeongchang, euh, ça commence le 9 février, ça se termine le 23 février. On part pour 15 jours de compétition à en décalage ça. horaire ouais. sur France 2, l'occasion de retrouver <rire> sans doute Nelson Montfort, euh, Edgar Candeloro. Gros, Candeloro et Edgar gros -Piron. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça, ça. Voilà. Allez, on passe à la partie foot maintenant. Euh, alors, on commence d'abord par la France. On va commencer par la prochaine journée de Ligue 1. Il y avait deux matchs qui, qui t'ont intéressé là, pour euh, cette analyse que ça. tu vas développer. On commence par un Nice-Toulouse. Alors, Nice-Toulouse, ouais, Nice-Toulouse, ça m'avait euh, frappé parce que Nice est aussi euh, une des équipes en forme du moment. Ça, ça remonte bien au classement, il doit être cinquième en ce moment. Euh, et euh, donc, voilà, moi, quand je vous dis, quand, quand je fais un peu ma liste de courses, je regarde, j'anticipe toujours en début de semaine, voire des fois une semaine à l'avance, un petit peu les matchs qui pourraient m'intéresser. Il mettait euh, Nice-Toulouse, ça m'avait frappé, euh, Voilà, avec les problèmes en plus que, que Toulouse connaît aujourd'hui au niveau des, des entraîneurs. Euh, donc je voulais partir sur du Nice-Dronobet. Dronobet, c'est match nul remboursé, donc Victor de Nice avec match nul remboursé trouvé ça très intéressant. Maintenant, vous me connaissez, il y a une cote autour de, de 1-3. Et puis quand j'ai creusé, j'ai fouillé, il y a beaucoup, beaucoup de blessés à Nice. Il y a des suspendus. Les Mélou ne sera pas là. Balotelli suspendu aussi. Saint-Maximin, il est incertain avec sa blessure au dos. Enfin, ça, ça me fait trop de choses en fait. Ça, ça, ça me fait trop d'absences. Il y aurait pas toutes ces absences là, mais là à 30 j'y allais tous les jours. Euh, et là, ça, ça me fait douter. Euh, voilà, il, y a quand même... il peut y avoir neuf joueurs de, de Nice qui seront euh, absents euh, et comme je vous dis, pas des moindres. Euh, donc Saint Maximin, c'est le dynamiteur. Balotelli, c'est le finisseur. Alors au, au milieu, il y aura toujours série euh, et des gens comme ça pour faire le taf. Mais Pléa sera là aussi, mais... Voilà, pour moi l'équipe de Nice sera moins bonne que d'habitude, donc je préfère pas y aller. Malgré que je pense pas qu que Toulouse a les capacités d'aller gagner à Nice, mmh. mais c'est pas, pour moi c'est pas le pari du week-end. C'est pas le pari que je prends. Voilà. Ouais, surtout sur euh, Toulouse, faut compter sur euh, ou pas sur euh, l'effet changement d'entraîneur. Ouais, on euh, avait déjà fait une émission et c'est pas. Si tu, tu, tu, tu te rappelles, euh, on pense qu'il y a toujours un effet psychologique, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment vrai. Il s'essouffle très vite en fait. C'était pas vraiment vrai, ouais. voilà, c'est ça. Donc, euh, ça sert aussi à ça, les émissions qu'on a faites avant, pour qu'on arrive sur des cas comme ça. Et on le ben, voit bien du utiliser. côté de Rennes. <rire> voilà, dédicace voilà, ça, à Radio Laser. <rire> ça ne veut rien dire. Euh, on est d'accord, parce qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas meilleurs que, que ce qu'avait euh, Christian un gros avant bref et euh... l'autre match alors qui t'intéresse alors bon celui là c'est vraiment on n'y va pas on n'y touche pas. Alors, le Nice-Toulouse, euh, non, je. je euh, voilà, je vous ai expliqué, je, ça, ça me sautait aux yeux. La cote pour moi était bonne, mais il y a trop d'incertitudes et de blessés. J'y vais pas. Euh, un match. Euh, alors, j'avais un autre match. En fait, je garde le match où je vais pour, pour, pour la fin. Je préfère juste Allez, bon, passer alors, à la Liga. On va en Espagne. Je, je, je pars sur la Liga avec un, un derby, à l'Espagnol contre le, le FC Barcelone, espagnol Barcelone contre Barcelone. Un derby. Euh, donc, euh, ça m'intéressait aussi, sachant que d'habitude, je suis vraiment. Pas victoire sèche, mais la victoire de Barcelone à l'Espagnol euh, autour de 1-3, parce qu'aujourd'hui ils sont injouables. Le Barcelone, euh, j'avais un peu regardé. Barcelone à extérieur, c'est la meilleure équipe de la Liga avec 28 buts marqués, 5 encaissés seulement. Et l'Espagnol à, dom à domicile, c'est euh, voilà c'est dans le ventre mou, c'est 10 buts marqués, 10 buts encaissés. Euh, dans le scénario du match, je voyais Barça au moins marquer un but, alors que l'Espagnol, c'était pour moi, ils vont avoir du mal à en marquer un. Est-ce que je... dans ton analyse, excuse-moi de est-ce que tu as pris en compte le match qu'il y a eu en, en, coupe, euh, en coupe du Roi pour euh, le, pour euh, Barcelone, tu veux dire? C'est ça. Bah, justement, c'est pour ça que, après, je vais pas sur ce pari-là, j'explique pourquoi. D'accord. Parce qu'ils ont eu un match, euh, un match, euh, on va dire, en, en semaine Barcelone, même si euh, les joueurs qu'ils ont, ils sont capables d'enchaîner et puis ils ont du réservoir. Mais voilà, c'est, il euh, y aurait pas eu ce, ce match-là. Je pense que je pouvais le, le proposer. Même si un 3, ce n'est pas la, la, la value du siècle non plus. Euh, et puis, c'est un derby. On sait que le FC Barcelone, euh, ils vont être à fond aussi. Bon, bah, l'Espagnol, de toute façon, ils vont être à fond. Mais tout le monde est à fond contre le FC Barcelone. Donc, euh, voilà. Mais le FC Barcelone, là, c'est forcément un match que, que tous les joueurs cochent parce que c'est le derby. Donc euh, voilà, il me paraissait un, un, un intéressant, euh, surtout sur le fait que c'est une, une, une défense en, baisson, en béton barcelone à l'extérieur, 5 euh, buts encaissés seulement, et que l'espagnol c'est pas des foudres de guerre avec 10 buts marqués. Mais avec ce petit match en semaine, euh, même si euh, voilà, il, il a fait un petit peu aussi tourner. Euh, J'y vais pas. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu euh, voilà, comment je repère un, un, un petit peu les, les, les matchs. Par contre, le match où je vais, c'est le Montpellier-Angers. Ah, Montpellier-Angers. Bah, du coup, tu nous ramènes C'est pas grave, c'est pas grave. Tu je nous ramène en France, mais je... c'est le, le raisonnement. Voilà, je, je, je, je vous ramène en France. Euh, Montpellier-Angers. Ah, on va se dire, mais euh, pff, super, c'est pas un ah, sexy. Bah, je... En même temps, je suis pas là pour parier sur des matchs sexy. Euh, plusieurs choses. Montpellier joue euh, à Monaco on aura joué à Monaco en milieu de semaine. D'accord ils vont mettre l'équipe type, parce que pour eux, voilà, c'est un match à jouer à fond, il y a, il y a une finale au bout euh, quand même, donc c'est pas rien. Ils vont la jouer à fond, donc ils vont avoir un match de plus que Angers dans les armes. Angers, c'est une équipe en forme du moment. Euh, sur les cinq derniers euh, matchs, et ils sont, sont, sont cinquièmes. Et bonne à l'extérieur. Bah, c'est ça, on va y venir. Euh, cinquième, euh, en enfin, forme du moment, trois victoires, un, un match nul, une défaite, 7 buts marqués, 4 encaissés. Donc ça revient bien. Je vous avais expliqué aussi dans une émission qu'il y avait des équipes comme ça qui avaient du mal en première partie de saison, qui vont remonter au classement. Et Angers, euh, pour moi, fait partie de celle-là. Euh, donc, Montpellier, en plus, je les trouve un peu moins bien en ce moment. Euh, à domicile, bon, ça va, c'est pas des foudres de guerre non plus. C'est quatre victoires, cinq nuls, trois défaites, 12 buts marqués, neuf encaissés. Alors qu'Angers, tu viens de le dire, à l'extérieur. Bah, c'est pas mal du tout, euh, ça fait partie du... Je crois ils sont dans le top 8. Ils sont 8e. J'allais dire huitième. Top, top à... ouais, c'est ça top huitième 8. e à l'extérieur. À, à, à, à l'extérieur, avec deux victoires, six nuls, donc c'est difficile de les battre quatre défaites. Et en plus, à chaque fois qu'ils perdent, c'est euh, en gros sur les quatre défaites, ça a été trois fois d'un but. Ouais, D'accord Douze ouais. euh, buts marqués, 14 encaissés. Donc, euh, comme j'ai dit, pour moi, si l'équipe en forme du moment, elle fera une meilleure partie, de seconde partie de saison, ils vont rien lâcher, ils seront plus frais que Montpellier. Donc, je vois en, en handicap, je prendrai du Angers plus 1. Alors, ça veut dire quoi du Angers plus 1 Je parle en asien en handicap, hein, parce qu'aujourd'hui, sur l'Argel, voilà, euh, le. Comment j'allais dire Ça correspond plutôt, moi, à du Angers plus 2 sur, euh, sur le système eu, européen. Désolé, c'est comme ça. Donc, Angers plus 1, pour moi, ça veut dire que. Euh, à une cote de 1,39, je trouve que la value est belle. Ça veut dire que si Angers euh, perd un but, vous êtes remboursé. D'accord bon, Si elle perd de 2, vous perdez 1. Hein. Mais si elle perd d'un but, vous êtes remboursé. Et s'il y a match nul et si Angers gagne, vous gagnez votre pari. Est-ce que c'est si c'est clair pour toi ouais, ouais, ouais, euh, ça, va, ouais. ça sera clair pour euh, pour les auditeurs aussi. Moi, ouais, je fais semblant en fait. <rire> Angers plus 3 39. Pour moi, c'est la value de la value de la journée euh, avec tout ce que je viens de vous dire. Euh, Angers c'est costaud à l'extérieur. Angers il faut faut que ça gratte des points là pour remonter au classement. C'est l'équipe en forme. Ils seront plus frais euh, et donc avec un but avec du, du, du plus 1 qui leur permet euh, vous êtes remboursé avec une défaite d'un but. Pour moi, j'estime je, que c'est quand même un. Un joli, euh, un joli pari à prendre pour euh, cette semaine et c'est celui que je, je validerai. Bien, merci Benoît. Voilà. Euh, on va faire un petit mot. Euh, on termine cette émission par un petit mot NBA quand même parce que oui. là il y a eu un gros mouvement. Un, un gros ben, mouvement au poste 4. C'est les trades. Hein. C'est euh, le transfert de, de Blake Griffin euh, à Détroit. Oui, euh, Donc euh, du coup, alors Détroit qui est 9e de sa conférence, est-ce que. C'est voilà le, le transfert qui va qui va faire bouger les lignes justement au sein des, des pistons. Euh, Est-ce que, est -ce que euh... bah, ça peut les faire basculer dans la dans les 8, Ça c'est sûr. Euh, après 24 heures de très grande surprise de Blake Griffin quand même parce qu'il pensait pas. Oui, donc c'est con... des 3. Enfin, con... euh, il de Même, même LeBron et... James quoi. James qui est pourtant oui. un habitué. Euh, voilà, il connaît il connaît la ligue comme personne. Euh, a même été surpris de ce transfert. Blake Griffin, c'est un franchise player. C'est euh... ça. Ah oui. Il venait d'être signé à 6 mois pour un gros, gros euh, contrat. Bref, euh, bah, écoute, trois doivent être content. <rire> les Clippers. Ouais, et façon, André les... Jordan, un peu moins. Non, parce mais, que mais Jordan, il, que veut, il va y aller aussi. Et le Williams aussi. Donc, en euh... fait, ils sont en train de faire le gros chantier. Ils veulent tout changer. Ouais. Uh, Clippers, voilà. bon, y a les des Clippers cycles. reviennent. Les Clippers. Il voilà. <rire> y, y a des cycles, <rire> c'est ça. Bon, en même temps, les Lakers, euh, en ce moment, ça reste pitoyable aussi. Donc, il y a un grand chamboulement. Donc, écoute, Griffin, Drummond euh, et consorts, euh, bah ça peut être pas mal, il faut, faut juste voir. Attention, Griffin, c'est un joueur qui se blesse aussi. Il ouais, ne faut pas oublier de, de que temps sa temps première temps temps. année de NBA a été blanche. C'est ça. De, de temps en temps, c'est pas non plus le, le gars qui, euh, qui a le moins de blessures de, de la NBA. Mais bon, en tout cas, bien sûr, ça, ça va faire du, du, du bien à, à Détroit. Euh, ça peut. Alors après, il faut, faut rentrer dans le collectif et tout. Donc, euh, c'est le facteur X qui peut leur faire basculer dans la première partie pour les playoffs, dans les 8 premiers. Bah, je leur souhaite, écoute. Mais, euh, et puis, attention, hein, c'est pas fini. On va encore voir pas mal de trades là. Jusqu'au 9, 8 février. Ça, ah, je sais plus la date ça, des ça, transferts là, ça, pas va pas animé, ouais. ça va être animé. Ça va être très, très, très, très intéressant. Encore une semaine de folie. Encore une semaine de fouet. Il va y avoir encore des mises à jour dans une billet k pour <rire> mes effectifs. C'est ça, c'est ça. Et vu qu'on est dans, dans les sports US, euh, euh, bon, on n'en a pas parlé là, mais Super Bowl, normalement, euh, aussi, euh, le, ce, ce week-end. Ah. Je crois que c'est ce week-end, le Super Bowl. Je crois qu'on euh, a voilà. un invité tout, tout choisi pour cette émission. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est... Euh, oui, mais c'est ce week-end, le Super Bowl. Ah, bon, ouais. Donc voilà, mais euh, ça peut être intéressant entre les... Philadelphie et euh, les Patriots de la euh, Nouvelle-Angleterre. Voilà, ça sera ça, la, la finale. Donc, vu qu'on est en sport US, je fais un, un petit aparté. Moi, tous les ans, je le match, je le regarde. <rire> je me couche à 5 heures, mais euh, si vous devez regarder euh, une fois un événement sportif, euh, c'est le deuxième, je crois, plus grand événement sportif du monde, euh, le Super Bowl. Donc, et le premier, la Coupe du Monde bah, euh, Évidemment. Ça. Et les JO, euh, et le Tour de France, c'est pas mal. Les JO, c'est pas ouais. mal aussi, je crois. Donc, euh... Bon bref, donc euh, pour la nuit, voilà, voilà euh, on, on, reste, euh, on, euh, on reste, on euh, reste bien sûr à l'affût. Euh, tiens, juste petite info, euh, la branlée des Golden State de 30 points à Utah, euh, euh, voilà là, euh, en, en début de semaine, euh, ça fait bizarre quand tu vois ça le matin quand tu lèves, mais bon, ça leur arrive de passer à travers. Et ouais. Et euh, oh, je sais pas si tu as vu le dunk euh, du, du Camerounais euh, euh, Embiid. Sur, sur Westbrook, il est magnifique. Voilà, c'est bah, tout. Je regarderai, j'avoue que je ne l'ai pas vu. <rire> merci Benoît. On termine bah, cette émission en faisant aussi un petit euh, clin d'œil à ça. notre ami euh, Damien qui... Courage voilà. Damien, il, il est malade en ce moment et on pense bien fort à toi. Voilà, cette émission de Paris Gagnant s'est terminée pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, on fera un petit point sur les Jeux olympiques de Pyeongchang. Voir Encore, hein, on, ça, va, on va en reparler. Ce sera et le puis, fil rouge. Ce sera voilà, pendant 2 pendant deux, trois émissions. puis on fera un débriefing de tout ça et puis on regardera, on comparera ce qu'on a dit là dans cette émission. <rire> Merci à tous, à très bientôt. Merci, au revoir. Parier gagnant oui, émission de sport, sport et du, du Paris sportif. sportif.